Zombie apocalypse. Oh, si je meurs pas avant, si je meurs pas avant. De toute façon, j'ai aussi euh, à trouver le troisième ornement. Hein. C'est pas gagné, j'avance, mais. Euh, j'ai pas trouvé l'ornement encore. Car c'est. Euh, J'ai pas un truc là qui pourrait euh, me vider le, le, le truc là. Vraiment sympa ce jeu, toujours zen, toujours reposant, c'est sympa. À part les prises de tête des, des voûtes. Mais euh, sinon, il est très sympa. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait se faire là des flèches, non? Pour faire de la place. Ça, bon, on va enfer. faire hein. ah, il va me refaire des brevets de gardien et tout. S'il faut que je refasse monter en. Ah, j'aurais dû les garder, alors ouais, mais j'ai pas un sac. Il faut vraiment trouver des des, des, des. des orbes. Vraiment, vraiment. Ça nous manque. Normalement, le berserker, je devrais pouvoir le faire facile, là, maintenant. Enfin, je dis ça, mais... Ah bah ouais. C'est clair, maintenant, euh, il meurt euh, super facilement. C'est bien, ça. Tu me donnes quoi Rien, en plus. C'est ça va Pochette pleine. Euh... Faut vraiment qu'on trouve des orbes, euh, vraiment, vraiment, vraiment. Faut s'agrandir le sac. Je suis fou, fou fou. C'est qui ici là Les renards hein. Visite la maison des temps basses. Hein. que je vide mes poches hein, parce que... J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh... De choses. Attention que je c'est chaud c'est chaud c'est chaud hein la fin. Euh... Allez, plus que 5 orbes et on peut augmenter le sac, ce serait déjà pas mal. Hein. On a toujours le troisième ornement à trouver. Voilà, on est chez les dindons, pas nos potes du tout. Ils sont pas du tout copains avec nous. Alors la maison des tempas, mais on l'a pas déjà on l'a pas déjà euh... visiter la maison des tempas. <coughs> Oupla. là où il y avait ouest il me semble si je ne dis pas de bêtises quoi vous êtes quatre Ben oui nord sud est ouest la logique du jeu ah je gagne je pensais qu'il lui faudrait au moins quelques jours pour faire le lien c'est quoi de replay quoi nord sud est ouest bienvenue you je te proposerai bien de t'asseoir mais il ne reste plus de chaise merci de nous rendre visite maintenant que tu te mêles de la politique d'Albamara des chefs puissants ont frappé à nos portes. Ils ne sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Qu'est-ce qui se passe encore Les chefs se souviennent d'une époque oubliée depuis longtemps et ne voudraient pas que vous, les humains, quittiez les falaises instables. Et pourtant, tu n'es probab probablement pas ici parce que tu as passé un très bon moment là-haut. Mais comme toujours, nous avons moins t'aider. Si tu nous aides aussi, bien sûr. Tu cherches probablement à entrer dans une autre voûte, non Je parie que ce nouvel outil... T'aideras à convaincre les autres imbéciles de cette falaise. Eh bien, les chefs d'Almalmar ne sont pas très heureux que tu fouilles dans les voûtes, alors ils veulent les verrouiller de manière plus sécurisée. Et neutres comme nous sommes, ou semblons être, ils nous ont confié la clé des voûtes. Eh bien, tu as raison, je dois entrer dans la voûte, mais nous avons donc ce que tu as besoin, mais nous avons aussi besoin de toi. Je voulais te poser des questions sur une étrange image et des symboles que j'ai trouvés à l'intérieur. Ah, comme prévu, nos récits s'alignent. C'est exactement pour cela que nous avons besoin les uns des autres. Une cinématique. Ce sont des sacrées paires de, de, de, de, de barbes, les Nord-Sud-Est-Ouest. Tu vois, ton arrivée ici nous a rappelé notre recherche inachevée concernant un événement com communément appelé la gaffe, Celui dans lequel non seulement les humains, mais toutes les tribus avaient un rôle important. C'est le symbole que j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire C'est lié à un grand conflit sur Albamar, celui où nous avons décidé de nous retirer pour ne pas devoir le vivre. Notre tribu dans les bois inondés était en difficulté et tout devenait un peu trop chaud pour nous. Ce qui a laissé une grande faille dans le gigantesque catalogue collectif de connaissances. Les autres n'en parlent pas beaucoup. Apparemment, ce n'est pas le bon moment pour être ici. Alors, c'est Nord. Euh, je, les noms, Nord. Peut-être auras-tu plus de chance. Nous savons que les humains ont été impliqués, mais nous ne savons pas comment. Les autres espèces détiennent les réponses. Ils ont tous des connaissances sur une partie spécifique de la GAF et nous espérons relier cette information grâce à toi. Les litteurs, par exemple, qui viennent des champs, ils semblent sales et impuissants, mais ils, sont bien, ils ont bien plus à offrir qu'on ne le pense. Les fexelles, les renards, donc sont des fameux escrocs originaires des bois du coin. Ils sentiront que tu as besoin d'informations précieuses uniquement pour te mettre au défi sur quelque chose qu'ils maîtrisent. Les nords, les croqueurs. Euh, les croqueurs, c'est les c les, c les, crocodiles. Ce sont les chasseurs chamaniques des forêts. Tu auras besoin de gagner leur respect si tu veux qu'ils partagent quelque chose avec toi. D'accord. Et les cariblines. Alors, c'est les euh, cerfs, les cariblines. sont des montagnards intelligents. Ils semblent toujours prêts à donner des conseils, mais quand ils veulent obtenir quelque chose, ils choisissent plutôt d'utiliser la force brutale. Les gobeldus des dunes, c'est dindon ça, ne vont même pas s'adresser à nous ni à toi. Nous ne sommes pas assez classe. Leur vanité est la clé de ce qu'ils savent. Tu pourrais être la personne parfaite pour les aborder tous. Tu es nouveau, intéressant et tu sembles avoir ce dont tu as besoin. Je, ça fait beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça fait beaucoup. Effectivement. Tu peux t'attaquer à cette tâche de n'importe quelle manière et dans n'importe quel ordre. Bonne chance. Sans blague. Nouvelle conception de l'île. Les temps basses ont introduit le traité de paix et l'insulte écrite sur Albamar. Cette connaissance commencera à circuler sur l'île à travers des groupes de marchands. À chaque fois que de tels traités sont négociés, les deux parties commerciales améliorent ou diminuent considérablement leurs relations. Ok Quête mise à jour, j'ai pas eu le temps de lire. En nouvelle quête, la recherche. Enquête sur les événements autour de la gaffe. Voilà. Faut que je lise quoi Tous les bouquins là C'est une bête. L'effet Excel, maître de l'alchimie, mais encore plus du vol. L'effet Excel, le renard. Ils sont très agréables d'une conversation, mais tu dois faire attention à chaque phrase. La légende raconte qu'ils sont arrivés il y a très longtemps sur Albamar, sur des bateaux superbement conçus. Ils étaient à la recherche d'un endroit où travailler en toute sécurité sur leurs bombes explosives, explosions et alchimie. Donc les renards. Le grand cratère que vous, que vous voyez dans leur capitale est le résultat de leur première expérience. Ton meilleur moyen d'obtenir des informations est par l'intermédiaire de Snooski, l'un de leurs marchands, une personne en qui nous avons à peine confiance, mais qui est capable de faire le travail. Trouve ce petit gars, mais sois prudent. S'il parvient à te bousculer, rappelle-toi ceci. Laisse-les parier sur quelque chose et ils écouteront. Il y beaucoup de quêtes là. Trouver Snooky, trouver machin... Les Liteurs, un peu plus simple, mais ils sont phénoménaux quand il s'agit d'organiser quoi que ce soit. Ils disent que les Liteurs ont caché, avec l'aide d'un ancien roi, toutes leurs informations relatives à la gaffe, bien profondément dans la grande caverne dont ils sont les originaires. Tu as peut-être déjà trouvé l'entrée de cette caverne, mais le secret pour trouver des informations se trouve un peu plus loin. Apparemment, tu dois être dans un certain état à l'aide d'une ressource appelée drolica. Nous ne l'avons pas encore trouvé, mais il y a un monument près de la grotte des Litter qui devrait t'expliquer les méthodes secrètes du roi pour obtenir cette ressource. Pour une raison quelconque, ils ont fait un sentier de Krashtal pour trouver le monument. Des fous, mais c'est un signe. Suis ce chemin et tu devrais obtenir les informations assez rapidement. Bonne chance. Ça fait beaucoup de choses hein, à faire. En même temps, on est allié avec les crapauds, donc ça devrait aller assez vite quand même, ça. Ici, les knockers, alors les crocos. Pour être honnête, ils me font peur comme un puffle poursuivi par un bléqueur. Ils exigent le respect de leur énorme posture et de leur comportement agressif. Cette espèce est devenue impressionnante, le tout confortablement installé dans leur rivage humide. Ils sont fiers d'être des guerriers et ont un processus d'initiation célèbre pour les jeunes croqueurs. Nous, Tambas, n'avons pas été capables d'aller très loin avec eux, mis à part le commerce trivial. Heureusement, il y a un ancien chaman croqueur avec lequel nous avons pu conserver des liens, car il valorise la connaissance, bien que de nature plus surnaturelle. Il est important que tu accomplisses leur rituel d'initiation en prenant et en montrant au haut chaman quelques baies de sang de leur caverne d'initiation. Oh la vache Le vieux knocker réside dans l'une des tours des bois inondés. Je vais marquer les, les deux sites sur ta carte. Bonne chance. Elle est nouvelle quête. Hein. Peut-être pas toutes les faire en même temps. Hein. Ça ne va pas le faire. Les gobeldews sont difficiles à fédérer. Ça, c'est les dindons. Ils se sont levés des ombres chaudes dans les dunes. ont évolué d'une espèce plus ancienne après avoir perdu la capacité de voler. Ils nous ont toujours traités les Tambas comme des habitants de classe inférieure d'Albamar et les autres de même d'ailleurs. Leur arrogance les rend quasiment inaccessibles, c'est une honte, car ils sont compétents et ont la plus haute perserva préservation historique de tous. Toi, You, tu pourrais être le candidat idéal pour les approcher, tu es nouveau et intéressant. Et plus important encore, tu peux toujours prétendre être quelqu'un d'autre, quelque chose qui n'a pas fonctionné pour nous les Tambasses. Crée ce collier de perles et présente-toi la capitale des Gobel en tant que prince des humains. Oh là, là là là là là Cela les fera parler avec toi. Un prince, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas important, utilise ce mot. Je suis sûre que ça ira, va vite maintenant. Cadeau de collier de perles. Oh la vache. Il y a un paquet. Il y aura un paquet de choses à faire. Euh. Les cariblines, un peuple fort et fier des montagnes froides, ça ce sont les cerfs, une des espèces les plus anciennes de cette île. Malheureusement, ils le savent aussi, ils essaient toujours de donner une leçon à tout le monde. Les temps basses ne les supportent pas, mais Nord a réussi à créer un lien avec l'exilé caribline Brénir, qui vit dans les montagnes. Dans les tentatives de récupération d'informations, Brenir indique généralement que les réponses viendront en temps voulu, ce qui est extrêmement frustrant. You, tu as peut-être plus de patience que nous. Le sage semble tout savoir sur son histoire, mais ne l'a pas encore partagée. Il semble vouloir paraître très sage, mais ne réussit pas toujours à le faire. S'il te plaît, va voir Brenir. je vais indiquer sa maison sur ta carte. Et encore une quête de plus. Super, tout va bien. Euh, si avec ça on n'est pas dans la panade, alors... Euh... J'ai parlé à tout le monde. Traité de paix. Okay. Alors là, euh, qu'est-ce qu'on va faire en quête J'en sais rien. Alors, on a deux traités de paix. Un document contenant un traité de coopération fructueuse. Les parties impliquées vont grandement améliorer leur relation d'affinité. D'accord Donc, on est hostile avec les... les cerfs. On est neutre avec les renards. On est hostile avec les crocos. On est hostile avec les pans. Et on est allié à les crapauds. Les crapauds, on n'a plus trop besoin maintenant. On a fait leur voûte déjà. Au niveau idée. Alors, il me, faut trois... il me faut des plumes pour pouvoir faire le... le cadeau de collier de perles. Et il me faut... Euh... C'est quoi ça Le traité de paix. Ah oh, non, maintenant, il me faut des des brevets. Oh la vache. Tout va bien Alors, qu'est-ce qu'on a en quête euh... Objectif, hein il y en a qu'on va enlever hein Ça, on va l'enlever. Euh, Celle-là. Les effrayants croqueurs sont certainement des espèces de blablabla. Explore la grotte, on va l'enlever. Ici, s'il y a quelqu'un que les temps basses ne peuvent supporter, c'est Brenir, le sage caribline. Ici, qu'est-ce qu'on a Le fexel rusé. Les liteurs. On va faire dans l'ordre. Hein. La recherche, c'est quoi Obtenir une autre transformation pourrait être la clé pour convaincre les humains de faire preuve. Les temps basses détiennent l'accès aux routes. Mais tu devras les aider à terminer leur recherche sur un événement appelé la guerre. On va faire celle-là plutôt en premier. Hein. La recherche. Là, on a tout fait. l'a fait et au niveau histoire de l'île l'atelier de grobe il nous manque cinq orbes et le troisième or ornement euh... j'aille là aussi. Alors, objectif. Alors, obtenir une autre hors-vention pour, pour être la clé. Ou pour ça, il faut que je fasse une voûte, non Les voûtes, ouais, non, on ne va pas faire ça. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a ça, on l'a fait, Ça, on l'a fait. On va faire celle-là. Voilà. Trouver euh, Snooky là. Je ne sais pas qui c'est. C'est derrière moi, bien sûr. On va falloir qu'on montre notre lien avec les dindons et avec les.. Euh... Je pense que si je vois pas d'orbe. Bah. Avec les euh... Ah j'ai perdu le nom. Les.. Euh... Avec les dindons et avec les. les, les comment ils s'appellent les, les... les crocos, voilà cracker. Il y a un truc là. Est-ce que j'ai pas déjà fait ça Toujours en train de se friter, de se battre. Les renards avec. Euh, ça qui Les renards avec les dindons. Toujours pareil. Non, les renards avec les crapauds. Bon, nous faudrait qu'on trouve des orbes. Il hein. faut vraiment qu'on augmente notre. Euh... Je croyais que je me faisais attaquer. Euh... J'allais de voir si je trouve pas d'orbe. Il faut qu'on parle à lui. Bien, bien, l'humain a besoin d'un fexel, Cela devrait être sympa, une petite créature cérébrale venant de chercher de l'aide. Comment sais-tu que j'ai besoin d'aide Bien, pourquoi viendrais-tu parler un fexel, sinon Je voudrais tout savoir sur la gaffe. La gaffe Nous n'en parlons pas trop. Mais nous sommes serviables, n'est-ce pas Alors voici le deal. Notre chef a cherché un moyen de gagner un peu plus de territoire plus facilement. La rumeur dit que tu te mets de la politique d'Albamar. Aide-nous à reprendre le village voisin que je marque sur ta carte en utilisant notre toute nouvelle fusée éclairante. What My God. Et je te dirai tout. C'est une blague Alors, les fusées éclairantes peuvent être utilisées pour appeler les, pour appeler les éclaireurs pour attaquer d'autres villages. S'ils réussissent, les espèces qui ont survécu au sans s'empareront du village. Déployer une fusée éclairante près d'un village cible et observe l'arrivée des assaillants. Cela ne fonctionne que sur des villages d'une espèce différente que celle dont tu as tiré la fusée éclairante. Ok, donc ça ne fonctionne pas sur FXL. Par contre, euh, elle est déjà faite, il faut que je la fasse. Fusée éclairante à corde. Là, la pochette pleine euh... Je vais vendre à lui Parce que j'ai trop de choses Alors euh... Ça euh... Qu'est-ce que je peux leur donner c'est quoi les baies de rose, ils aiment ça. Un minerai spécifique, ça je garde. Euh... Ah ouais, là, il y a quand même un sacré. Je prends ça. Hum, sacré équipement là. Qu'est-ce que je pourrais leur donner du bois équilibré à eux il ah, ah, change qu'avec des amis oh my god oui leur truc là que je vide mes poches ah j'ai pas pris hein. Je peux pas, j'ai le truc fou là. Vous savez quel est leur truc là que je, je pose dedans. Oh une orbe. Alléluia Ne manque quatre, ah, il me, me ressalue maintenant. Je vais lui donner parce que... Si je te fais cadeau, tu le prends quand même. Je te demanderai un échange. Ça, vous aimez. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas vous donner du ductus, des os, la pierre dedans euh, Donc ça, vous devriez... Mais normalement, ça me fait de la place à moi ici, ça. La fleur d'acmé là. Il va pas vouloir me changer, hein. S'il a, il prend. Ok. Ok. Utilise la, la, la fusée éclairante de Fexel pour appeler un groupe d'éclaireurs. Oui, non, mais il ne faut pas que je la mette là. Pas du tout, mais non, pas là. Ah, mais je me fais tirer dessus parce que j'ai utilisé là, mais je vais pas faire exprès. Calme-toi ils oh, sont hein. il, il, il veut ma peau, lui. Hein. Je l'ai récupéré, hein, c'est bon. Il exprès de la poser là. Oh là là, on n'a pas le droit à voir avec eux. que j'aille chez les croqueurs c'est ça là, le but de l'affaire aller chez les croqueurs pour essayer de toute la fusée éclairante c'est une blague ils font quatre fois ma taille il y a pas une orbe par là par hasard ce serait tellement bien un croqueur ou autre hein. Qu'est-ce que c'est ça La bégalite. Donc en gros, je pose ça chez le voisin et je me casse en courant avant d'en prendre une. Ça doit être ça le dit. Alors que tout le village me tombe dessus. Chez qui on est hein. Je vais me prendre un croqueur ou autre sur la figure. Je, non, ce n'est pas les croqueurs. Ici, c'est pas leur, leur marée. Mais hein. chez qui là C'est dindon Ma petite fille arrive, du coup pas mieux soit bien. Merci beaucoup d'être passé, maman À très vite. Alors, donc ça veut dire qu'il faut que je pose. Ah oui mais c'est mes potes moi euh, Je vais me faire tuer moi J Ils vont plus m'aimer du tout hein. euh, Les croqueurs vont pas aimer du tout si je fais ça En plus ils me demandent de le poser devant le roi ils, ils sont d'un. Bon Bah ben, écoutez hein. Donc regardez mes potes se faire buter en fait. Je veux plus rien faire. Ah d'accord, ils se battent là-bas en fait. Je peux pas les aider, en fait. Faut que je jette un truc, j'ai trop de choses, en fait. Euh... Ça. Plume. Corde. Il manquerait que trois plumes pour le collier. Et elle me reviendra ma soeur. D'accord. Mais. Euh, le problème est tant que je suis fou là. Hein. c'était rude maintenant, maintenant je devrais atteindre snooski ok Ils se sont bien euh, battus on dira je suppose que euh, je suis plus du tout amie avec euh... je suis complètement foule en, po en pochette c'est quoi ici pour me faire ça il me faut un ramasseur donc je jette quelque chose Normalement. Il manque encore un brevet de ramasseur Qu'est-ce que c'est ici? il me pousse pas Lucas Waouh, c'est sûr que c'était efficace. Hein. Ce n'était pas, pas facile. Alors à propos de la gaffe, que peux-tu me, me dire Rien. Il s'est foutu de moi, lui, en fait. Nous avons ce dont nous avions besoin maintenant, n'est-ce pas Merci pour ça. Ah la vache. Attends, ce n'est pas juste, si Non. Attends, ne pouvons-nous pas faire un pari sur un jeu Comment ça Une course Je suppose à mon attention bien nous pourrions courir au stade d'Albamar à la lisière de la forêt trouve un temps bas pour arbitrer et je te vois là bas comment puis je savoir que tu ne tricheras plus bien tu n'as aucune chance de gagner donc pas de soucis oh, ont... mmh, j'allais dire un gros mot mais c'est bien ça que j'allais dire les enfoirés hein. Hmm. Il m'a bien eu. Il m'a bien eu, il m'a bien eu. Bon, eh bien... On va aller voir là-bas. Ça va, je viens de vous aider, là. Vous allez arrêter d'être surpris à chaque fois que vous me voyez, quoi. Je suis complètement... Euh, foule de chez foule, mais... Tiens, maintenant c'est Finger in the Noise. J'ai la pochette pleine. Full, full, full. je pense que c'est toujours pareil un hein, crapaud renard hein. ah non non non ah non la vache c'est crapaud euh, crapaud renard hein. et on voit les euh, qu'on s'appelle les euh, les cerfs qui sont un, un petit peu neutres j'ai l'impression ils des shoots Exhausted Mais oui par contre ils ne sont pas mis avec les renards, hein. ils font mal Je hein, peut-être pouvoir trouver mon bonheur moi là-dedans histoire de ne pas me faire voir je suis pas amie avec eux je peux peut-être l'aider hein. c'était avec plaisir bon, j'en dis un hein, que pas reconnaissant je suis complètement fou là bon Est-ce que je peux pas faire quelque chose hein euh, Idée. Il me faut deux brevets de marchand et quatre. Il me faut trois plumes de ma, de, de machin là. Ok. Ici, on peut pas. Pas vidé mon mon truc. Il me manque deux brevets de marchand pour faire le traité de paix. Il me manque trois plumes pour faire euh, machin. Non c'est pas moi qui les ai tués. Euh... Faut vraiment que j'agrandisse mon sac. Par contre, je vais plus trop aider les renards avec le coup foireux qu'ils viennent de me faire. De vache, je les ai aidés contre mes potes, les crapauds, pensant bien faire. Et ils m'ont complètement arnaqué. C'est pas cool. Bon, alors, pour qu'on demande de l'aide à Sud pour arbitrer, il faut que je fasse encore.